Alors, la première des best practices pour euh, maximiser l'expérience utilisateur sur du mobile, c'est de se poser les questions de son usage, de l'usage d'utilisateur, qu'est-ce qu'il attend de son application, euh, comment il veut l'utiliser, où est-ce qu'il va l'utiliser euh, et qu'est-ce qu'il connaît des applications concurrentes dans ce domaine-là. Euh, les utilisateurs ont une tendance à avoir euh, un aspect très, euh, très exigeant par rapport aux applications qu'ils utilisent. Euh, donc, il va falloir avoir le niveau de qualité minimum attendu par les utilisateurs. Ça, ça va être le premier sujet c'est toujours se poser la question du contexte. Le deuxième sujet pour maximiser l'expérience utilisateur, ça va être de se réfréner sur l'envie de vouloir absolument l'engager par de la newsletter, par de la pop-up, etc., de la modale. Parce que les utilisateurs sont de plus en plus réfractaires à ça. Ils ont envie qu'on leur fiche un peu la paix sur une application et qu'ils puissent en servir de la manière la plus fluide possible. Donc, maximiser l'expérience utilisateur aussi aujourd'hui, c'est se mettre dans ses chaussures et se dire qu'il n'a pas forcément envie d'être en permanence sollicité. Et enfin, euh, maximiser l'expérience utilisateur, c'est aussi d'un point de vue technologique, c'est comment on choisit le bon support technologique à lui proposer. Est-ce que euh, c'est une cible qui va avoir des appareils plutôt euh, avancés ou pas Est-ce que, euh, est que, quel est le niveau de, de diffusion de matériel auprès de cette cible-là Ça va vraiment être des sujets euh, très importants à, à, à, à décider. Donc en conclusion, je dirais que les trois sujets qui vont vraiment maximiser l'expérience utilisateur, c'est avant tout se poser la question de qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il attend de faire Ensuite, euh, comment je vais monétiser mon application en respectant euh, bah un peu la vie privée de mon utilisateur. Et enfin, comment je vais, quelle stratégie technologique je vais choisir par rapport au contexte euh, technologique de l'utilisateur.